Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à Inkscape. on va voir comment enregistrer un document en modèle on a vu une première méthode qui était peut-être un petit peu compliquée on va voir la plus simple qui m'a été indiquée il suffit tout simplement d'aller dans fichier enregistrer un modèle à ce moment là on a une fenêtre qui apparaît on va pouvoir donc renseigner les différents champs donc là on va mettre le nom du document je vais l'appeler arabesque floral le nom de l'auteur « IMPPAO ».« Description », je peux remettre « Arabesque floral », on peut en mettre d'autres. Et puis les mots-clés également, je vais mettre « Arabesque floral ». Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut définir ce document par défaut. Donc à ce moment-là, je vais cliquer là-dessus et je vais faire « Enregistrer ». Voilà. Donc il y en avait déjà un qui s'appelait « Arabesque floral ». Donc à ce moment-là, je n'ai plus qu'à le remplacer. Alors maintenant, je peux soit aller dans « Nouveau » à partir d'un modèle. À ce moment-là, je retrouve mon « Arabesque floral ». Mais étant donné que j'ai dé, défini ce document par défaut, si je fais dans, si je vais, pardon, dans fichier nouveau, le nouveau document, qui s'appelle nouveau document 3 qui apparaît, donc je clique dessus, on voit qu'il a bien les mêmes caractéristiques. Euh, par contre, si je souhaite réinitialiser et supprimer ici les euh, documents nouvellement créés, à ce moment-là, il va falloir aller ici dans les préférences global d'Inscape, cliquer là-dessus, aller dans système, Ici je vais choisir modèle d'utilisateur, donc c'est les templates, c'est le dossier template, je fais ouvrir, et là je peux supprimer les documents qui ne m'intéressent pas, notamment le document par défaut avec l'arabesque, si je supprime celui-là, voilà. que je retourne dans mon Inkscape, Inkscape version 1.0, j'ai oublié de le dire. Voilà. Si je fais fichier nouveau, j'ai maintenant un A4 classique. Alors le A4, il est là, voilà, euh, nouveau document 4 qui apparaît. Voilà donc pour ce petit tuto et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.